J'en ai un à la maison. Des vieux souvenirs, enfin moi j'en ai pas eu un chez mes parents donc. Euh, pas concret. Euh, C'est pour euh, envoyer des fax, je crois. Ouais, hein, C'est pas l'ancêtre de l'ordinateur Oui. Et je connais pas le Minitel. Euh... Alors là. Je l'ai connu, euh, rarement utilisé. Je sais même pas comment ça s'ouvre. C'est la première fois que j'en touche un hein, d'ailleurs. Je me rappelle plus grand chose, juste euh, appuyer sur les touches. Euh... J'explique à ma fille, c'était avant euh, les ordinateurs, on va dire. Avant internet. C'était bien galère. C'est génial. C'est quoi Minitel Pour chercher une adresse. Je ne l'ai jamais trouvée. Un univers un peu plus. Euh plus large que nuaire la papier, quoi, je crois. C'est tout ce que dont j'ai souvenir, hein, en fait. Hein. C'était hyper pratique pour les pages blanches, les pages jaunes. Quand ma grand-mère, et euh, elle cherchait les horaires de TER sur Paris euh, sans le Minitel avant qu'on y aille. Moi, ça me servait surtout pour trouver les numéros de téléphone dans toute la France, quoi. Je me rappelle, moi, du 3611 qui m'a beaucoup servi quand j'étais plus petit. Pour les numéros de téléphone, c'est les pages jaunes, en fait, c'était ça, quoi. Euh, des calculs. Euh, du traitement de texte. Je pense qu'on est trop jeune en fait. ne <rire> ouais, bah, me souviens me... pas Non, moi bah, j'en souviens pas. Ah, bien sûr, bah, 36-15 Lula, euh, 36-15 Astérix. Les trucs de voyage, la last minute, ça a commencé sur le Minitel. C'était super bien, la page s'affichait en 3 minutes à peu près. Et quand j'appuyais sur envoi, envoi, envoi, envoyer les messages par Minitel, aïe aïe aïe, c'était super bon. Euh... Alors, oui, il y avait les 36-15 euh, 36-15 euh, ou là. On pouvait euh, agrémenter nos soirées d'hiver de, de rencontres furtives. <rire> les choses utiles. Tu vas appuyer, mon fils Vas-y, connexion, envoie. Vas-y, tu peux tu peux envoyer la smoule. Super. Voilà. Vous avez vu, maîtrise quand même. Hein. Un souvenir absolument ineffable. C'était pas très rapide, mais bon, euh, à l'époque, euh, c'était pas gênant, hein, au contraire, ouais. C'était marrant. Quelque chose de très lent. Mais en la... Italie, il y avait un sacré clavier, je m'en souviens de ça. Petit écran. Des souvenirs de... des premières recherches d'informations. De... Dans ma famille, c'était le jeu avec ma soeur. <rire> J'allais au travail de mon père pour jouer. On rentrait des noms de villes pour euh, je sais pas pourquoi pour explorer quoi enfin il a eu la note de son entreprise <rire> et, et bon mais ce jour-là c'était pas un très bon jour pour moi <rire> donc c'était un jeu avec ma sœur on jouait tous les deux euh, au minitel un petit souvenir d'enfance euh, de jalousie parce que mes grands-parents avaient un minitel puisqu'ils habitent en ille-et-vilaine et nous on habitait un autre département on n'en avait pas je trouvais que c'était absolument fabuleux d'avoir ce petit écran ce petit clavier je me souviens avoir regardé mes résultats du bac dessus donc euh, c'est un gros moment d'émotion quand même et on contrôlait le temps passé sur le Minitel, parce qu'à partir d'un certain temps, c'était payant. C'était quand même mieux qu'un Mac. T'es trop jeune pour le Minitel rose. C'est vrai Tiens, les rennais sont les meilleurs. La, la capitale des télécoms. Ah ça, c'est sûr que c'est une ville innovatrice, hein, mais pas, pas que pour le Minitel, je dirais. Ah ouais, excellent. Je savais pas. Je pense qu'il y en a qui le garderont en collecteur donc je pense qu'il n'est pas mort. Il va mourir. D'accord, je croyais qu'il était déjà mort, mais bon. Je crois bien que dans mon grenier j'ai ton frère ou ta sœur, un Minitel, ton frère, et je le garderai en souvenir. Va à la poubelle hein Adieu Adieu, adieu. adieu. Bon ben, adieu Minitel. On dit au revoir Joao Minitel. Au revoir. Enterrer un petit bisou Allez Merci <rire> Merci pour tous les samedis après-midi passés ensemble. Des anciens là la récupération, il n'y a pas un truc qui s'organise pour faire une œuvre d'art géante ou un truc Alors comme là, ça Vous n'avez pas une un cérémonie bon, de fin